Bonjour à tous et bienvenue sur ce web corner dont le thème aujourd'hui est Et si on changeait l'accompagnement du changement Alors ce qui nous a amené à vous proposer euh, ce thème aujourd'hui, en fait c'est un certain nombre de constats. Premier constat, le changement a lui-même évolué. Nous ne sommes plus dans des situations où on avait une situation initiale, une situation future, une période de transition entre les deux. Le changement aujourd'hui est permanent, on le sait tous. Ensuite, la complexité est grandissante et une seule intelligence, aussi brillante soit-elle, ne peut pas l'appréhender, on a besoin de l'intelligence de tous. Et puis le troisième point important, c'est que les équipes, les collaborateurs ont déjà vécu de nombreux changements dans leur vie professionnelle et on doit en permanence maintenir l'adhésion, l'implication de chacun dans ces périodes qui sont des périodes de transformation et des périodes mouvementées. Donc, c'est ce qui nous a amené à travailler sur de nouvelles approches du changement et je vais vous en proposer une. Mais avant de vous la proposer, vous avez vous-même vécu des changements, vous avez vous-même cette expérience et certainement des idées bien précises sur ce qu'il faut pour réussir l'accompagnement du changement. Donc, un petit sondage et je vois que certains d'entre vous se sont précipités pour répondre, bravo Qu'est-ce qui est le plus important Savoir gérer les résistances, avoir un projet très clair, être un leader charismatique, s'appuyer sur les richesses existantes. Alors la tendance pour l'instant est sur les résistances. Ah, ça bouge. Avoir un projet très clair. Le leadership. On attend encore quelques instants que vous ayez pu vous exprimer. Bien. Donc, le projet très clair semble arriver en tête. Alors, bien entendu, hein, si euh, vous avez euh, toutes les conditions de réussite, hein, vous savez vous gérer les résistances, vous avez un projet très clair, vous êtes charismatique et leader, et il y a beaucoup de richesses que vous pouvez identifier, tant mieux, l'accompagnement du changement sera d'autant plus aisé. Euh, Aujourd'hui, nous, nous allons nous intéresser en particulier au fait de s'appuyer sur les richesses existantes. Et c'est l'approche qu'on va vous proposer de euh, parcourir ensemble. Alors cette approche, il s'agit de Appreciative Inquiry. On va l'appeler AI, ce sera plus simple dans le déroulé de notre exposé. Donc cette approche, c'est une approche du changement et du développement des organisations qui est basée essentiellement sur la recherche de ce qui va bien, sur la recherche de ce qui fonctionne, sur la recherche des clés de succès de tout ce qui réussit, de tout ce qui fait avancer, et évidemment, de s'appuyer sur ces, ces richesses-là pour aller euh, atteindre des buts qu'on se définit à nouveau. Donc, on est dans une approche euh, qui est une approche qui a été découverte un petit peu par hasard. Alors, elle n'est pas nouvelle, hein, elle date des, des années 80 aux États-Unis. Et euh, David Copperrider, qui était à l'époque un, un jeune étudiant, avait son mémoire, de fin d'études à réaliser, et il allait le, le réaliser euh, dans un établissement hospitalier. Il était notoire que dans les établissements hospitaliers, on rencontrait de nombreuses difficultés. Et puis, il était arrivé dans cet établissement hospitalier, et en fait, les choses se passaient plutôt bien. Les équipes étaient en cohésion, les patients étaient satisfaits, ça fonctionnait. Alors là, il avait deux possibilités. Ou bien il tournait les talons en se disant « je n'ai rien à faire ici, tout va bien, je ne peux pas faire mon mémoire ». Ou bien, il avait une autre possibilité, c'est de se dire, mais puisque ça va bien, bah, voyons quelles sont les clés de succès, voyons pourquoi les choses vont bien. Et c'est ce qui a été l'embryon le, de, de, de cette démarche appréciative, qui s'est ensuite développée, euh, d'abord aux États-Unis, puis dans le monde entier, et euh, qu on, dont on dispose aujourd'hui pour accompagner les changements. Alors, quelques, quelques découvertes, euh, qui ne sont peut-être pas des découvertes pour tout le monde. Euh, la première chose, c'est que lorsqu'on pose des questions à des personnes, eh bien, dans la grande majorité des cas, ces personnes répondent aux questions qu'on leur pose. Donc, partant de là, on a le choix des questions. On a le choix de la manière dont on a amène les sujets. Et si on leur pose des questions positives, du type « comment avez-vous réussi ?», eh bien, ils vont raconter des histoires qui vont être positives. Et ces histoires sont positives dans ce qu'on entend nous, mais dans ce qu'ils vivent, c'est-à-dire que le fait de raconter une histoire positive, eh bien, va faire émerger des ressentis, des émotions, des états personnels qui vont être des états positifs, des états agréables. Et évidemment, quand on est dans une situation d'émotion positive, de créativité, de, de plaisir quelque part, eh bien notre imagination va être déployée, notre énergie va être plus grande et on aura l'envie de construire plus, de vivre des choses nouvelles euh, vers lesquelles on va aller de manière spontanée ou de manière en tout cas euh, beaucoup plus euh, aisée. Donc rien que dans la manière dont on va aborder le sujet les sujets avec nos interlocuteurs, on peut choisir de développer une dynamique qui va être une dynamique positive. Tout dépend de l'angle par lequel on va euh, attaquer, si j'ose dire, euh, la situation. Alors, pour accompagner les transformations, pour accompagner les changements, il n'y a pas une seule approche. Les approches sont complémentaires, elles sont multiples, elles sont variées. Le tout est de choisir la bonne approche en fonction des situations qu'on va rencontrer. Alors, il y a une approche qui est assez traditionnelle, hein, euh, qui va être tout d'abord d'avoir euh, une vision déficitaire de l'organisation, c'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas Et donc là, on va être dans « il y a un problème à régler on a ». Le pendant, dans une approche appréciative, ça va être une vision des ressources et des forces. Au contraire, qu'est-ce qui va bien Et là, euh, eh bien, notre démarche va être plutôt d'exploiter et d'enrichir encore ce qui va bien. On peut avoir une, une vision qu'on appelle la, la vision fixiste de l'organisation, c'est-à-dire les choses sont comme ça. Et donc, le réflexe, ça va être, bah, comment on fait bouger on peut avoir une autre manière d'envisager la réalité, et d'envisager la réalité comme un mouvement continu de l'organisation. Et là, la dynamique, ça va être de bouger avec. Toujours dans les approches plus traditionnelles, on a une réalité objective décrite par des mots. C'est ce à quoi nous mène le diagnostic. Et donc, là, notre idée va être à nouveau de corriger les choses alors que euh, dans l'approche appréciative, on va être dans des constructions permanentes qui vont être issues de dialogue Une idée va en faire émerger une autre. Un propos tenu par quelqu'un va entraîner une autre euh, idée chez un de ses collègues ou un de ses collaborateurs. Et le mouvement est permanent. On peut être dans une vision extérieure qu'on observe. Voilà, la réalité, c'est ça. On est comme ça. Et là, on va être dans une posture de « je subis la réalité, je subis la situation ». On peut se dire qu'on est dans une réalité à laquelle on participe en permanence et qu'on est acteur de cette réalité, qu'on la construit nous aussi, qu'on est contributeur en tout cas. Et puis, dans des approches assez traditionnelles, mais je vois que ce n'était pas le cas pour vous puisque dans le sondage, vous n'avez pas cité le chef charismatique comme un élément déterminant de l'accompagnement du changement, bon, il y avait quand même cette idée qu'un chef charismatique pouvait imaginer le futur, avoir une vision fantastique qu'il faisait partager à tout le monde. Là, dans l'approche appréciative, on est beaucoup plus sur un leadership partagé, et là encore, des dialogues, des conversations qui permettent d'élaborer en permanence un futur qui bouge. Donc, par rapport à ces deux approches, bien sûr, on va s'intéresser à l'approche appréciative, celle qui est à, à, sur ma droite. Et euh, cette approche, elle est sous-tendue par un mode opératoire. Je précise tout de suite que le mode opératoire est au service de la posture. C'est-à-dire que le mode opératoire et les cinq étapes, les cinq D qu'on va voir ensemble maintenant, ne peuvent en aucun cas se substituer à une manière d'être, à une manière de se comporter, à une manière d'agir au quotidien. Et la posture, on vient de la voir ensemble. Donc, la, la, le premier D hein, de, de, de notre approche en 5 D, euh, c'est le D de définition. C'est-à-dire, la définition, c'est... Comment on pose le cadre Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que nous voulons En fait, on va s'intéresser beaucoup plus à ce que nous voulons qu'à ce que nous ne voulons pas. La deuxième étape va être l'étape de découverte. Et la découverte, c'est la découverte des richesses. C'est la découverte des ressources, c'est la découverte des potentiels, c'est la découverte des clés de réussite, bien entendu chez les individus. La troisième euh, étape, puisque ce sont bien des étapes successives, l'étape de venir. L'étape de venir, elle est sympa parce que c'est l'étape de rêve. C'est rêvons ensemble notre avenir, rêvons ensemble notre futur. Si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait décider de faire ensemble Ce qui est important, c'est que cette étape soit une étape collective. Alors bien sûr, si on est sur l'accompagnement d'une équipe, la quatrième étape euh, va être une étape beaucoup plus concrète. Maintenant qu'on a rêvé, eh bien, comment allons-nous transformer ce rêve en réalité Quelles actions va-t-on mettre en œuvre Comment on s'y prend Une fois qu'on a décidé comment on s'y prend, ben, il s'agit de le faire et on va être dans l'étape de déploiement. Et là, on est dans l'accompagnement de la réalisation du changement. Mais à ce moment-là, l'essentiel du changement est fait. Donc, ce que je vous propose, eh c'est qu'on reprenne chacune de ces étapes et qu'on rentre un petit peu dans le détail. Alors, l'étape définition. Il s'agit de décider du projet positif. Comme je vous le disais, il s'agit de décider ensemble de ce qu'on veut et non pas de ce qu'on ne veut pas. Dans bon nombre de nos missions, lorsqu'on nous sollicite, euh, les objectifs qui nous sont donnés, sont des objectifs souvent justement déficitaires. Par exemple, récemment, une mission d'accompagnement d'une équipe de management dont euh, l'objectif était résoudre les conflits pour retrouver la performance. Les conflits étaient importants. Et bien, La première étape du travail qu'on a fait ensemble a consisté à redéfinir cet objectif, à le reformuler. Et le produit, le nouvel objectif a été être une équipe de management soudée pour entraîner nos équipes dans la performance reconnue dans l'entreprise et en même temps conserver le plaisir au travail. Donc déjà on voit que l'objectif redéfini était déjà plus ambitieux que l'objectif initial et ça a eu le mérite de provoquer une dynamique plutôt sympathique et plutôt positive, et puis aussi de démontrer à cette équipe de management, euh, qui était en difficulté de, de relation, euh, qu'elles étaient capables d'échanger, qu'elles étaient capables de créer quelque chose entre elles, et qu'elles étaient capables de se définir un projet commun. Ce qui était déjà une première étape de cohésion. Et puis bien sûr, on a poursuivi le travail avec les autres étapes. Donc, ce qui est fondamental, comment on pose le sujet Une fois qu'on a posé le sujet, découverte. Aller à la recherche, à l'exploration de ce qui fait notre qualité, notre succès, notre qualité de travail, etc. Et puis, ce qui fait que peut-être dans le passé, on a été capable de réaliser des choses qu'on a un petit peu oubliées. Et là, on va interroger les personnes, interviewer les personnes en leur demandant, par rapport au sujet donné, qu'est-ce qui fait que, racontez-moi une histoire où vous avez vécu une situation similaire, analogue, et où vous avez fait preuve de, enfin, de, de, de ressources, vous avez fait preuve de euh, capacité, à surmonter quelque chose d'un peu compliqué et que vous avez réussi à le faire. Donc, on leur fait raconter un succès. Alors là, j'ai en mémoire une situation assez difficile à vivre pour les, pour les collaborateurs, euh, puisqu'en fait, euh, certains euh, devaient euh, modifier leur emploi, puisque certains emplois disparaissaient, certains métiers disparaissaient, et ils devaient retrouver euh, d'autres métiers, d'autres emplois au sein de l'organisation. dans une très grande entreprise. française. Et euh, le travail qu'on a fait avec eux, c'était de leur faire raconter des changements antérieurs qu'ils avaient vécus, et que ces changements intérieurs, ils avaient été capables de les accomplir et surtout de leur demander ce qu'ils avaient mis en œuvre à ce moment-là pour réaliser ces changements quelles compétences ils avaient exercées euh, quelles qualités personnelles ils avaient mis en action euh, quels talents quel, voilà racontez-nous comment vous avez réalisé les changements précédents et comment vous avez réussi à les faire à partir de ce moment-là en fait qu'on fait c'est qu'on remet à disposition des individus des ressources personnelles qu'eux-mêmes avaient oubliées, occultées, parce que la difficulté présente eh bien, euh, le, ne leur permettait plus euh, d'être en, en, en capacité de, de, de retrouver euh, ces, ces ressources personnelles. Donc ça, c'est la partie, euh, comment dire, la partie découverte. Donc on a le cadre, on a le cadre. On a les richesses, eh bien, on va passer à l'étape « Rêvons ensemble ». L'étape « Devenir ». Alors là, c'est « Est-ce qu'on peut imaginer notre avenir ?» Si on avait une baguette magique, si tout était possible, comment on voit cet avenir Comment on voit ce futur dessinons le visualisons-le et faisons ça ensemble. Euh, là aussi, je me souviens d'une situation où euh, toute une équipe devait déménager. Ce déménagement n'était bien sûr pas, pas truppé euh, par les personnes. Ce n'était pas très confortable pour elles. Euh, mais elles ont travaillé sur la visualisation de leur nouvel espace de travail. Elles l'ont dessiné, elles l'ont fait ensemble. Et ensuite, ce nouvel espace de travail... Ça n'a pas effacé les difficultés, bien entendu, hein. mais ce nouvel espace de travail, eh bien, euh, permettait d'aller un petit peu plus dans l'acceptation des choses. Parce qu'on envisageait un futur plus agréable, plus euh, positif. Donc là, on est sur la partie rêve. Alors bien sûr, le rêve, c'est toujours très agréable, c'est très intéressant, euh, et après, il faut rendre les choses concrètes. Et donc, on va concrétiser les rêves en prenant des décisions. Les décisions, c'est comment va-t-on concrètement réaliser l'ambition qu'on s'est donnée Comment va-t-on mener les actions Quelles sont les actions qu'on choisit Qui va faire quoi Bref, on est sur un plan d'action. Mais sur un plan d'action qui est en général beaucoup plus détaillé, beaucoup plus concret, beaucoup plus réel, quand on est passé par l'étape de rêve. C'est-à-dire que si on passe par cette étape d'imagination collective, eh bien en fait, le futur est déjà lui-même concret. Et les actions qui en découlent sont beaucoup plus faciles à imaginer, à programmer, à mettre en place. Et en tout cas, l'adhésion est en général beaucoup plus importante que si les plans d'action sont descendus euh, de manière très euh, « avec euh, quelques injonctions, euh, même si euh, les actions euh, sont tout à fait euh, justifiées et valides. On va passer à la phase de déploiement, puisqu'on a décidé d'un plan d'action, et eh bien on va le réaliser. Alors là, la vigilance, ce qui est très important dans la phase de déploiement, c'est de bien conserver cette démarche appréciative parce que les choses vont se faire dans le temps, et il est important de bien souligner les avancées des projets, de bien souligner les progrès qu'on a déjà réalisés, de bien identifier les petits succès, les petits pas qu'on a parcourus, et d'être toujours dans cette approche de « voilà ce qu'on a déjà réussi ». Bien, bien entendu, le chemin qui reste à parcourir sera identifié lui aussi. Mais il est fondamental de ne pas casser cette démarche et cette posture appréciative, y compris dans le déploiement. Tout simplement parce que ce changement est en cours de réalisation. Il y en a déjà d'autres qui sont en marche et puis il y en aura d'autres qui vont arriver dans le futur. Et tout ce qu'on va capitaliser, capitaliser avec ce changement eh bien, va être en fait réutilisé dans le futur et va pouvoir à nouveau être remis à disposition des personnes qui ont vécu euh, ces, ces transformations. Donc l'idée c'est de faire un ancrage positif euh, du changement et non pas un ancrage négatif du type euh, « on a vécu des choses difficiles, heureusement que c'est fini » mais plutôt on a été capable de réaliser ça ensemble et on sait qu'on sera capable de le faire à nouveau dans le futur. Là, l'idée, c'est l'idée de l'ancrage. Alors, ça peut paraître assez enthousiasmant, mais en même temps, quelque chose est important dans ces démarches-là, c'est d'avoir des discernement aussi. Il y a des points de vigilance, des points de vigilance importants. Alors, le premier point de vigilance, c'est celui que je viens de citer, hein c'est-à-dire la continuité dans la démarche. Euh, là, un écueil qui peut euh, survenir, hein, c'est que euh, la démarche est entreprise, et puis en cours de transformation, eh bien, il y a euh, une équipe dirigeante, euh, euh, des pilotes qui changent et qui se disent « non, non, non, on euh, ne va pas continuer avec cette démarche-là, on en prend une autre ». Là, c'est un écueil... Assez, assez dommageable parce que évidemment les personnes ne recommenceront peut-être pas une nouvelle démarche de ce type dans le futur. Deuxième point de vigilance, c'est que tous les acteurs soient impliqués. La tentation est parfois de dire bah, on va prendre un petit groupe de collaborateurs qui sont déjà innovants, positifs, on n'aura pas de mal à les faire travailler sur le changement et puis comme ça on va avancer plus vite. Bon. Alors évidemment, là, on va créer des équipes à deux vitesses. Hein. Il y a ceux qui seront proactifs dans le changement et ceux qui seront réactifs. Parce que non seulement ils n'étaient pas très positifs au départ, mais comme en plus ils n'ont pas été embarqués avec les autres, euh, ils vont renforcer leur, leur résistance. Donc, tous les acteurs impliqués, y compris ceux qui, a priori, traînent un petit peu les pieds pour aller dans le changement. Euh, autre point de vigilance, attention aux antécédents. Euh, il y a Parfois, dans les organisations, euh, des changements qui ont été difficiles à vivre euh, pour certaines équipes. Euh, et il convient quand même, à ce moment-là, euh, de travailler sur euh, ce qui s'est passé avant, avant d'enclencher de, une, démarche, une démarche appréciative. Alors, on a beaucoup parlé des succès, euh, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni et qu'on ignore les problèmes. Euh, les problèmes, on les reconnaît. Si on peut les traiter, on les traite. Euh, certains problèmes ne peuvent pas être traités. Et dans ce cas-là, la question à se poser, c'est comment faire avec Et donc, euh, cette démarche s'inscrit bien dans une globalité, une globalité d'acteurs, une globalité de niveau hiérarchique, une continuité dans le temps. Donc, la globalité du système est impliquée euh, dans cette démarche appréciée. Alors, quelles sont les situations euh, dans lesquelles on peut adopter ces démarches dans notre expérience, plusieurs situations se sont rencontrées. Nous avons par exemple des situations de fusion, des fusions d'équipes, des situations de déménagement comme je l'ai cité, de changement d'organisation, parfois les deux ensemble, des situations de conflit sur lesquelles il va falloir travailler, des situations aussi de coaching individuel pour lesquels cette démarche est tout à fait opérante, et puis bien d'autres situations qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on rencontrera certainement dans le futur. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette démarche appréciative. Alors, je lis en même temps une question. Comment dans un groupe emmenez vous sur le rêve une personne qui ne voit que les inconvénients en laissant les autres rêver à sa place C'est juste pour échanger, je trouve ça très intéressant, d'accord. Euh, alors, vous n'avez pas encore lu l'ouvrage sur la I, je vous invite à le lire, ce sera passionnant. Euh, alors, effectivement, hein, euh, certaines personnes sont réfractaires au départ, hein, mais on sait aussi que l'effet de groupe euh, est très efficace et que euh, même si une personne est a priori... Euh, difficilement dans l'anticipation positive euh, du futur et eh bien euh, l'entraînement par ses propres collègues c'est pas l'entraînement par un niveau hiérarchique supérieur mais c'est un entraînement par ses pairs euh, peut et là encore n'est pas une recette miracle hein, mais peut entraîner euh, cette personne à voir la réalité un peu différemment et un avis faire exprimer les craintes en premier oui euh, Simplement, il vaut mieux que ces craintes soient exprimées en individuel plutôt qu'en collectif, parce qu'on connaît les effets de contamination et euh, les craintes doivent s'exprimer, c'est ce qui permet aux personnes de pouvoir passer à autre chose, mais si on peut en on faire en individuel, en collectif, on risque la contamination. Là encore, il n'y a pas de vérité absolue, chaque situation est à étudier et à envisager de manière très spécifique. Alors, merci de votre attention sur ce, sur ce web corner. Je vois que nous arrivons à la fin de, de la séquence. Vous avez, j'ai vu passer pas mal de questions, hein, donc nous nous efforcerons bien sûr d'y répondre par mail comme nous en avons l'habitude. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques instants pour répondre au questionnaire qui va s'afficher en ligne. Et nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour de nouveaux thèmes à explorer avec vous, avec ces webcorner. Et d'ici là, je vous souhaite de fabuleux changements.